Et Salut à tous, bienvenue pour notre dernier atelier cuisine de la saison alors aujourd'hui avec Diego on va vous faire un carpaccio de truite avec une petite salade un petit peu originale et un velouté d'asperges. Là on va aller chercher les truites en avant Bon, ben voilà, on est revenu de la pêche. On a pêché deux beaux petits filets de truite et un petit filet de truite saumonée. Hein, Diego La pêche a été bonne Ouais. Alors, donc, pour le carpaccio de truite, on va prendre les deux filets de truite, le petit filet de truite saumonée, du comté, un citron, des carottes, de l'ail, des tomates. Là, j'ai pris une variété de tomates anciennes. Un oignon blanc, des pommes de terre, j'ai pris des pleurotes, un mesquin de salade, deux asperges. De l'huile de noisette, du vinaigre de cidre, et pour le velouté d'asperges, j'ai pris euh, l'eau des asperges, donc là il y en a à peu près 3 quarts de litre, en gros 1 litre, voilà c'est très bien, euh, de la farine 20 g 15 centilitres de crème et un bouillon cube de volaille. Voilà, allez c'est parti Dans ma poêle anti Cristal, là je l'ai mis à chauffer pour que le fond soit bien chaud, et là je vais mettre mon comté dedans comme ça voilà je vais le faire fondre pour faire des tuiles alors là mon comté fond bien ça vous voyez, ça fait des petites bulles et quand il sera bien fondu bien caramélisé je vais les retirer du feu et je vais les laisser refroidir voilà ce que ça donne c'est joli hein maintenant on va s'attaquer au carpaccio de truite donc là j'ai pris mon filet de truite je prends mon couteau je glisse tout doucement sur le filet de truite voilà, pas besoin d'enlever la peau. Et je fais des petites tranchettes. Que je dépose dans mon assiette. Ça marche Pour le filet de de -so je fais la même chose. Je pose mon biment à plat et je glisse sur le poisson. Voilà. Alors dans un bol, je vais prendre 3 cuillères à soupe d'huile de noisette. À peine traîne. je vais presser le jus d'un demi citron et je vais rajouter du sel Je vais bien mélanger tout ça, et je vais venir le mettre sur le poisson. Voilà, comme ça, il va bien mariner. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon oignon blanc, je vais couper des fines tranches, comme ça et je vais venir les répartir sur le poisson voilà Hop. voilà voilà ensuite je vais mettre de la cibulette Et ensuite, je vais prendre mes tuiles de comté, que je vais casser, et je vais les mettre dessus. Voilà. Alors, dans ma poêle, j'ai mis de l'huile à chauffer. Là, je vais mettre mes pleurotes. Voilà. Je vais les faire revenir pour qu'elles perdent leur eau. Voilà. Ensuite, je vais rajouter les oignons, le reste de l'oignon blanc que j'avais. Voilà. Les pommes de terre. On va bien les faire revenir. Et je vais laisser griller tout ça. Alors, une fois que c'est bien revenu, je vais mettre mon ail. Mes asperges coupées en biseaux. Voilà. Du persil. Voilà. Hop. Du sel et du poivre. Sel et poivre. Hop. Voilà. Et je vais laisser cuire encore 5 minutes. On mélange bien. Alors pour l'assaisonnement de ma salade, dans un bol j'ai mis 4 cuillères à soupe d'huile de noisette, 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Je vais mettre un peu de sel. poivre voilà. et c'est ok alors voilà le résultat ma salade dressée là je vais rajouter la vinaigrette voilà dessus ça vous tente franchement je crois qu'on va se régaler hein pour le velouté d'asperge, j'ai mis à fondre mon beurre je rajoute la farine faire un roux, voilà on mélange bien, ensuite je rajoute l'eau des asperges voilà. et là je vais mélanger, ensuite je rajoute le bouillon de poulet, je mélange, <rire> Voilà l'été, voilà l'été, voilà l'été, yeah Bon, ben voilà, c'était le dernier atelier de cuisine. Diego et moi, on se prépare pour les vacances. Hein, Diego Allez, eh bien, écoute, je vous dis bonnes vacances à tous, et puis on se retrouve en septembre. Allez, ciao